Bref, aujourd'hui l'infirmière doit préparer les piluliers du service. Comme chaque jour, elle doit mettre les bons médicaments à la bonne posologie dans chaque case pour les bons patients. Mais ça, c'est sans compter les différentes personnes qui vont venir interrompre son travail. Sa collègue vient justement lui raconter ses vacances. Alors le premier jour, elle a pris un coup de soleil sur les cuisses. Son mari a eu un accident avec la voiture de location. Les enfants, eux, ont été au club Mickey. Mamie a chuté dans l'escalier et s'est fracturé le col du fémur. Ils ont pris 2 kilos en une semaine. Ils ont pris des cours de salsa, mais ce n'était pas très concluant. Bon, c'est passionnant. Mais l'infirmière vient de réaliser qu'elle vient de se tromper dans son pilulier. Je suis là. Ah bon Je ça commence. Ouais. ouais, bon. Euh... Pour le pilulier, il n'y a plus qu'à recommencer.